Le 11 novembre 1942, euh, le maréchal Pétain a décidé, comme le lui demandait le président Roosevelt, de gagner Alger pour rejoindre les Américains qui débarquaient. Bon, bien entendu, c'est ce qu'on appelle une uchronie. J'ai imaginé que euh, c'était une possibilité du maréchal Pétain et... Bien sûr, ça, ça aurait eu des conséquences très très importantes. Des conséquences euh, qui auraient sans doute, permis, c'est pour ça que je le souhaitais euh, Roosevelt, c'est que ça aurait permis de, disons, de, de gommer un peu euh, les, les oppositions qui se passaient entre les Français. C'est-à-dire que c'est aussi une guerre franco-française qui s'est passée puisque... De Gaulle a mis l'accent sur Vichy autant que sur les Allemands, ce qui était voilà. C'était une querelle de légitimité, une querelle. C'est un peu comme si Jeanne d'Arc avait soudain décidé de prendre la, pa, de prendre la place, pardon, de, de Charles VII. Vous voyez les difficultés <rire> et de se faire couronner à la place de Charles VII. C'est ce, l'opposition de deux légitimités et l'opposition d'une légitimité de Gaulle, avec une légalité, qui était Pétain. Donc ça entraînait énormément de souffrances, de, souffrance, de catastrophes, et ça, a emmené, ça a amené surtout l'épuration à la libération. Et de Gaulle était obsédé par cette idée, et il disait souvent, si Pétain, le maréchal, parce qu'il était très respectueux, si le maréchal Pétain avait gagné Alger, euh, qu'est-ce que je serais devenu Il aurait été accueilli à bras ouverts en Algérie, les Anglais seraient résignés, les Américains auraient applaudi, et à la libération, il aurait remonté les Champs-Élysées sur son cheval blanc. Donc vous voyez l'angoisse qu'il avait. Mais cette opposition, c'est pour ça que c'est mon livre essaie de gommer ce caractère manichéen. Parce que maintenant, c'est le blanc, c'est le noir, c'est vraiment les, les, les, les salauds absolus, et les, et les gens très bien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, bien entendu, moi je suis personnellement gaulliste, mais je reconnais que de Gaulle est un homme très brutal, d'une brutalité terrible, on l'a vu par la suite, avec les harkis, il s'est montré quasiment odieux, odieux, et avec les rapatriés d'Algérie. Mais déjà à l'époque, c'est un homme violent, et c'est certain que beaucoup de gens d'ailleurs à, à Londres, des gens comme Pierre Brossolette, Essayait d'atténuer les choses avec Vichy. Ce n'était pas la peine de, de mener une guerre contre Vichy. Raymond Aron aussi trouvait qu'il aurait gagné à avoir un peu plus de modération. Alors ce qui me passionne dans cette période, c'est que c'est une période fondatrice. Et en même temps, la guerre de 40, l'occupation, c'est l'issue de toute notre histoire depuis la Révolution. On retrouve des éléments, on retrouve... Beaucoup d'éléments qui sont liés à la guerre de 1970. Je pense qu'un livre comme celui de Renan, La Réforme intellectuelle et morale, était la bible du maréchal Pétain. Il pensait qu'il fallait, pour éviter une autre défaite, que les Français se, disons, prennent des forces spirituelles, intellectuelles, morales. Voilà. C'était une réforme morale qu'il a voulu faire. On ne va pas dire que c'est... <rire> il y a eu dans les principes que certaines idées qui pouvaient être bonnes, mais il y a eu des idées atroces. C'est de faire porter sur les Juifs, par exemple, avec le, le décret d'octobre 40 qui est une abomination. ça sera pas Et ensuite, en effet, il y a eu une lâcheté devant les demandes allemandes pour la, la déportation des Juifs. C un... Mais sur le fond, ça s'explique. C'est-à-dire que toute l'histoire, l'affaire Dreyfus, tout cela... Vous savez que Moras a dit... Euh, Charles Morat a dit « C'est la, la revanche sur de Dreyfus, vigie. Et en même temps, de l'autre côté, chez, chez les gaullistes, il y avait cette, cet idéal formidable. Et cette opposition, c'est ce qu'on a appelé, un, un grand historien, un, un Robert Aron, a appelé ça euh, « l'épée et le bouclier voilà. ». L'épée, c'était De Gaulle, le bouclier, c'était Pétain, qui essayait de préserver un certain nombre... Euh, de disons d'essayer de préserver les Français c'est un peu caricaturalement euh, la France contre les Français et, et donc c'est cette euh, association si vous voulez qui, qui est extrêmement délicate et douloureuse et douloureuse mais si vous voulez il y a quelqu'un qui m'a dont je me suis inspiré et ça va peut-être vous étonner c'est Napoléon parce que Napoléon a dit une phrase que j'adore il dit l'histoire c'est un mensonge qu'on ne conteste plus. Et moi, j'adore, j'ai horreur des vérités toutes faites, j'adore essayer de, de retrouver à travers les témoins, parce que les historiens, très souvent, ils ont une approche idéologique. Tandis que les mémorialistes, les gens qui ont connu cette époque, eh bien, ils vous racontent l'histoire au jour le jour, comment elle s'est faite. Et elle se fait souvent en fonction des circonstances. Et il se trouve que, je ne sais pas le premier livre que j'écris sur cette période, euh, là, je l'ai écrit d'une façon amusante euh, et même, j'espère, assez drôle, et euh, avec de la fantaisie. Mais j'avais écrit un livre plus sérieux, qui s'appelait « Avant-guerre », qui avait eu le prix Renaudot en 1983, et dans lequel j'ai posé la question « Qu'aurais-je fait en 1940 ?» voilà. Et, et j'imaginais les personnages, la difficulté de s'engager. Mais j'ai donc, depuis longtemps, beaucoup parlé avec les résistants, tous ceux qui, qui étaient encore vivants, avec Pierre Messmer, et surtout avec François Mitterrand. Et il se trouve que François Mitterrand m'aimait bien, parce qu'il aimait bien les écrivains, et il me conviait tous les mois dans un restaurant chez Denis Bouffant. Et je passais mon temps à l'interroger et à lui poser la question, justement, sur cette époque. Et il m'avait dit une chose que je trouve très très juste. Il m'avait dit l'opposition aujourd'hui n'est pas entre gaullistes et vichysois, Elle est entre ceux qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connue. C'est-à-dire qu'en effet, les résistants, je pense à Pierre Dex, enfin, j'ai en connu vraiment beaucoup, eh bien, euh, avaient beaucoup plus d'indulgence. Parce qu'ils voyaient à quel point c'était difficile de choisir, à quel point c'était difficile de désobéir. Alors, De Gaulle a désobéi, mais euh, il avait un courage exceptionnel. Et, et, et très souvent, donc, c est, c est, euh, ce dilemme ce, qui a amené les gens à être, disons, très mal traité, je pense, au, ma... au général végan qui, en... qui sortait d'un camp de concentration en Allemagne, qu'on a... Qu a arrêté, qu'on a... Qu a voulu condamner. Heureusement, les, les juges ont sont rendu compte que c'était vraiment une terrible injustice. Donc, et puis, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est, étrangement, par-delà de l'histoire, cette connivence extraordinaire entre De Gaulle et Pétain. Il se trouve que... Euh, il y a de la part du général une admiration qui se lit dans les mémoires. Les gens ont l'impression que les gens ne veulent pas regarder ce qui les gêne. Mais il y avait une très grande admiration. Il dit « c'est mon maître, c'est l'homme ». Il a tout fait pour lui éviter un procès. Vous savez qu'il voulait qu'il reste en Suisse. Ensuite, il ne voulait pas qu'il soit jugé. Il voulait qu'il parte dans sa maison de campagne dans, à villeneuve loubet dans le midi. Et, et tout ça s'est gommé. Tout ça s'est gommé. Parce que pour les besoins de l'histoire, on veut une histoire simple. Une histoire avec, je vous dis, des, des, des, euh, la résistance, alors que la résistance, c'est extrêmement complexe. La résistance, c'est... Bien sûr, il y a l'ombre, mais il y a la résistance intérieure. Et ces gens de Varmi ces gens-là, beaucoup se détestaient. Vous savez, il y a un épisode euh, qu'on n'ose plus rappeler, mais qui était, qui était horrible, c'était une, une engueulade effroyable, en 1943, entre Pierre Brossolette et Jean Moulin. Et ça monte tellement haut qu'à bout d'argument, Jean Moulin baisse son pantalon, montre ses fesses à Pierre Brossolette et dit « Voilà comment je vous considère ». Vous voyez, C'est, tous ces, ces querelles de la résistance, on les a complètement oubliées. Il euh, y avait Freinet, euh, qui, des réseaux qui étaient anti il y avait Loustano-Laco qui, euh, qui était anti-gaulliste, et il y avait des Vichysois résistants. C'est ça qui est compliqué. Jusqu'en 1942, vous voyez. Puis en 1942, ils ont bien vu que c'était... Euh, vraiment la fin de, de Pétain, c'est pour ça qu'il aurait dû partir à Alger, comme, comme je lui conseille dans mon livre. Et, et à ce moment-là, ils sont rentrés dans la résistance, ils ont choisi soit Giraud, soit De Gaulle. Il n'y a pas de limite entre la réalité et la fiction. Pour moi, non. Un écrivain, c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui a une vision fantaisiste de l'histoire. Et, et vous savez, mon modèle, c'est très prétentieux, ben c'est la divine comédie. La divine comédie de Dante, il mélange tout. Il mélange à la fois ses opinions politiques, il devient, vous savez, entre la querelle des gibelins et des Quelfs, et on voit le pape, mais aussi il fait intervenir Virgile, il fait intervenir tous les gens qu'il admire, parce qu'au fond, dans notre cœur, dans notre imagination, tous ces gens se mélangent. Et je parle un peu de Chateaubriand dans mon livre, parce que j'imagine De Gaulle... Euh, lisant Chateaubriand, et c'est vrai qu'il le dit énormément, hein, c'est sa passion. Et, et bien tout cela, si vous voulez, je trouve que un écrivain, c'est quelqu'un qui doit être dans la fantaisie, se laisser aller. Mais attendez, la réalité est atroce, la réalité, elle nous a servi. Ce qu'il y a de formidable, c'est de, de se libérer en essayant d'être juste dans le ton. Vous voyez, il y a des correspondances dans mon livre qui sont, j'espère, c'est juste... Enfin, j'ai voulu faire un livre dans lequel... Je l'espère, le lecteur s'amuse. Et en même temps, j'ai essayé de le rendre intelligent. Intelligent en lui révélant des vérités qui sont complètement occultées, souvent, par les historiens.